Je voulais aujourd'hui te parler de Reiki dans les vaccins. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais, les vaccins, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Mais on peut neutraliser les effets secondaires d'un vaccin avec le Reiki. En tout cas, les limiter. Euh, sans limiter les effets que, que l'on recherche, qui sont euh, de nous protéger contre des petites bestioles euh, genre virus. C'est facile à faire. Je l'ai expérimenté euh, plus d'une fois sur... Euh, sur moi, parce que lorsque je vivais en Amazonie, eh j'avais l'obligation d'être vaccinée, notamment contre la fièvre jaune. Et euh, sur euh, les vaccins de ma petite fille aussi. Et euh, on constate que ça marche plutôt bien. En tout cas, quand on n'en met pas, euh, les effets secondaires sont plus importants. Tu peux le faire aussi dans les médicaments. Alors, dans les médicaments, c'est simple. Tu prends une boîte de médicaments, peu importe. Tu mets dans tes mains. Tu donnes du Reiki pendant deux minutes et euh, ça va aider à limiter les effets secondaires pas cool d'un médicament ça c'est si tu es au premier degré, si tu es au deuxième degré tu peux très bien ajouter le symbole de purification et le symbole de force derrière pour renforcer ça et si tu es au troisième degré moi euh, je mets dans les quelques médicaments rares que je prends euh, le symbole de maître tibétain parce qu'il est à mon sens plus efficace pour tout ce qui est euh, purification, mais tu peux mettre les deux symboles de maître, ou, ou le symbole de Mikaouzoui, euh, de maître de Mikaouzoui, si tu ne connais pas le symbole de maître tibétain. Voilà. Je te remets l'abréviation de ces symboles euh, juste euh, par là. Et puis maintenant, comment faire si c'est un vaccin Alors j'ai une seringue qui est vide, qui me sert à remplir des cartouches d'encre d'habitude. Euh, le problème, c'est que il faut que ça reste stérile. Voilà enfin, la, la question, c'est pas un problème, mais il faut que ça reste stérile. Et euh, surtout avec les vaccins dont on fait plusieurs doses avec un seul flacon, euh, il ne faudrait pas venir toucher euh, la chose. Et puis en ce moment, avec euh, ce qui circule pendant la pandémie, ce n'est pas une bonne idée de venir toucher et euh, sous prétexte de limiter les effets secondaires, de se coller une cochonnerie, euh, pas bonne idée. Donc ce que je peux faire, c'est au premier degré, tu vas pouvoir envoyer du Reiki à une quinzaine de centimètres de la seringue. Imagine que ça soit la personne qui va te donner le vaccin. Tu peux lui demander de faire un petit stop pendant une minute ou deux, pour que toi, tu puisses envoyer du Reiki. Si tu es initié au deuxième degré, tu vas pouvoir faire pareil avec les symboles, toujours les mêmes, euh, le symbole purification et le symbole de force derrière, mais tu vas aussi pouvoir euh, le faire à distance. Euh, tu mets le symbole de distance, puis euh, le symbole de purification, puis le symbole euh, de force, et tu vas pouvoir euh, même pas avoir besoin de demander à la personne, il suffit de le faire pendant qu'elle prépare ton, ton vaccin, et si tu es initié troisième degré, là encore je te conseille de faire à distance, et d'utiliser si tu le connais, le symbole de maître tibétain, sinon le symbole de maître de Mika Ujui. Je te conseille aussi, euh, quand on va te faire le vaccin, d'aller mettre un petit peu de Reiki, quel que soit ton degré, hein, d'aller mettre un petit peu de Reiki à l'endroit où on t'a piqué, euh, tu peux le faire juste après, sur le pansement, pas euh, avant qu'on mis le pansement, toujours pour, éviter, euh, les questions, enfin, pour euh, garder la stérilité euh, de l'endroit où on t'a mis le, le vaccin, où on t'a fait le vaccin. Et puis euh, tu peux le refaire, euh, par exemple, euh, une fois dans la journée, ou voilà. Euh, quand tu penses, tu peux te donner du Reiki à cet endroit-là. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as envie de savoir comment on peut se former au Reiki, eh bien je te mets un lien juste en dessous. Et si cette vidéo t'a plu, bah un petit pouce. Et si tu veux t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao